J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je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 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge, ô éternel Tu fais du très haut ta retraite Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connaît mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Amen. Amen. Jésus Christ le roi des rois Il est le roi des rois. Jésus Christ le roi des rois Les démons s'abaissent devant lui Les démons s'abaissent devant lui Jésus Christ le bon berger Jésus Christ le bon berger S'abaissent devant lui Même Satan s'abaisse devant lui Jésus Christ le Tout-Puissant Jésus Christ le Tout-Puissant Les démons s'abaisse devant lui Les problèmes s'abaissent devant lui Les maladies s'abaissent devant lui Nous te disons merci de l'être mon bien-aimé Père Dieu Et tu domines sur toutes choses mon roi Tu es seulement celui qui contrôle effectivement toutes choses sur cette terre, dans les cieux, même sous la terre, mon béni père, oh Dieu, et toutes choses sont tout sous ton contrôle, à toi, mon Sauveur. Gloire te soit rendue encore ce soir. Merci, vraiment de tout notre cœur, pour les chants qui sont montés devant ton trône de grâce, mon père. Merci aussi pour le prière, l'adoration, mon béni père, oh Dieu. Nous sommes un peuple qui t'appartient et soumis aussi à toi. Merci encore de nous accorder cette grâce, ce privilège. Oh Dieu, de pouvoir être encore dans ta maison Encore aujourd'hui, c'est vrai Comme ton serviteur de prière, c'est vraiment C'est ma vraie personne, Dieu, que nous sommes heureux dans ta maison à toi, béné, Père du Quand nous venons, c'est vraiment une reconnaissance Et nous sommes consolés, réjouis aussi, de Père du Dieu Et quand nous sommes affaiblis Quand tu penses à nous, Père du Oh Dieu Au travers des chants, des cantiques, la prière Tu nous relèves aussi, mon mes Père Nous te disons merci de te soutenir, Si encore de nous, béné, Père du Dieu, de nous accorder Cette grâce va être aussi à toi De marcher aussi pour toi, Père Nous pensons à tous nos Frères et là où ils sont, ceux-là aussi qui sont à la maison affectés aussi, mon bénémoine Père-Dieu. Que ton nom béni, bénisse, que ta parole à toi puisse aussi les réjouir, mon bénémoine Père-Dieu. Le consoler, les fortifier, les délivrer, Père-Dieu. Et les raconter aussi. Cette grâce va encore va te servir. Malgré les épreuves et les combats, mon bénémoine Père-Dieu. Nous sommes persévérants, mon bénémoine Père-Dieu. Rien ne peut nous décourager, mon bénémoine Père-Dieu. Mais nous sommes fermes en toi, mon bénémoine Père-Dieu. Et confiants en toi, mon bénémoine Père-Dieu. Rélève ceux qui sont malades, mon bien-aimé dieu Ceux qui sont affaiblis. Nos, Saint, nous te remercions pour tout ce que tu fais Seigneur. Louange et honneur à toi, le que réellement tu prends soin de nos pères Dans ta parole à toi, mon Père Tu sans, pour notre santé, notre état, mon Père Dieu. Soutiens ton peuple, mon béni, mon Père Que personne ne puisse tomber, mon béni, Père Dieu. Mais que tout soit rélevé par toi, mon béni, mon Père. Nous te disons merci. Pour le somme aussi, mon Père Dieu. Oui, c'est vraiment une grande grâce voir ta voix, mon béni, mon Père dans toutes les circonstances. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Oh, nous te remercions pour tout ce que tu fais, car nous t'avons ainsi pris à Père. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit vraiment exalté. Amen. Il est vraiment un soutien pour nous. Hein? Qu'il soit béni pour son, son secours qu'il nous apporte tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Il est le roi des rois. Amen. Il règne et il domine et il contrôle sur toutes choses. Nous lui sommes reconnaissants de ce qui s'est fait connaître à nous, enfin que réellement, que dans toutes circonstances. Oui, le Seigneur l'a dit dans sa parole, que okay, je bâtirai donc mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ce que Dieu a choisi et ce que Dieu fait, c'est cela que le diable cherche à pouvoir davantage détruire. Adam était cette œuvre de Dieu et aussi l'amour de Dieu aussi, effectivement, la joie de Dieu et que, parce que le Seigneur prenait plaisir de pouvoir réellement parler avec lui. C'était aussi quand même son chef d'œuvre. L'homme est l'être qu'il a voulu avoir parce qu'il l'aimait, il le chérissait. Il prenait plaisir de pouvoir réellement euh, venir communier, parler avec lui. C'est là que Satan effectivement, a eu à pouvoir se déchaîner aussi et pour pouvoir réellement chercher à pouvoir détruire. C'est aussi la même chose comme le Seigneur a eu à pouvoir le dire Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne provenant point contre elle. Ce qui veut dire que toute l'armée de Satan et tous ses démons et tout ça chercheront toujours à pouvoir détruire l'église. Nous remercions notre Dieu parce qu'il nous a donné une parole de promesse dont nous savons que peu importe les circonstances, nous traverserons des moments difficiles. Effectivement, nous pouvons le voir au travers des âges, combien nos frères et nos soeurs qui ont passé par cela ont traversé des moments tellement difficiles, mais ils ont toujours été secourus, comme nous l'avons entendu dans les psaumes ici, puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai. Nous l'avons réellement réalisé, que la grâce que Dieu nous a accordée, de pouvoir connaître ce Jésus de Nazareth de pouvoir réellement aussi être revêtu de son nom, de porter son nom dans les eaux du baptême, c'est une grâce extraordinaire. Parce que lorsque nous observons cela, il est dit, même, et le Seigneur le montre combien c'est vraiment important, je suppose que c'est dans le livre de Malachie, où il, il exprime aussi cela, pour que nous puissions comprendre cela. C'est dans Malachie, au, au chapitre 4, je pense que c'est cela, et il, il, il, il nous montre, effectivement, à, à nous tous, pour que nous puissions pas... Il dit, verset 1, Malachie 4, verset 1, il dit, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Vous suivez verset 2 il dit mais pour vous qui craignez mon nom voyez vous c'est une grâce extraordinaire de pouvoir connaître ces jésus connaître la puissance de son nom parce que beaucoup de gens effectivement sur cette terre parlent du nom de jésus souvenez vous nous en avons parlé parce que il faut que nous connaissions le Seigneur, notre Dieu, selon sa pensée à lui, selon la manière dont il veut que nous puissions le connaître. Il faut qu'on nous comprenne d'avance ce qui que Dieu aime le respect. La crainte. Il me dit, il nous dit, pardon, il dit, mais si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Je pense que cela est écrit dans le livre d'Esaïe au chapitre 29. Nous revenons là, Ésaïe, au chapitre 29. Je suppose que c'est là que Dieu nous aide. Ésaïe 29, il est dit aussi, ce que. c'est Voilà. Il, que cela, oui. Et voilà il, il ne le fait pas de cela. Merci Seigneur. Il nous dit, dans Osaïe, chapitre 29, je pense qu'il nous dit, en nous montrant effectivement cela, il dit, verset, euh, verset, euh, verset 13, il dit, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et la crainte qu'il a de moi ne qu'un un précepte de traditions humaines. Alors, ce que, comme nous le disions, il est un en fait certain, le Seigneur l'a dit aussi dans sa parole, il dit les le vrais le vrai adorateurs adoreront donc Dieu, notre Seigneur, en esprit et en vérité. Ce sont donc ceux-là que le Père demanda. Voyez-vous, il faut que nous comprenions que Dieu veut que nous puissions demeurer dans la vérité. Les autres qui sont à l'extérieur, effectivement, qui marchent comme bon l'ensemble, effectivement, et qui se sont fait un dieu en cherchant à pouvoir adorer le dieu d'Abraham, parce que le dieu que nous adorons, c'est le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac les dieux de Jacob. Tous ces hommes-là, dont ces patriarches dont on nous a fait part, effectivement, ils savaient comment adorer ces dieux. Ils savaient vraiment la, la crainte, le respect et l'amour, parce que on se souvient toujours d'Abraham que Dieu a toujours aimé. Même quand il fallait aller adorer, ils savaient comment faire. Ils prenaient le couteau, ils prenaient le feu, et tout ce qui était, mais toujours aller le faire avec crainte, respect, à l'endroit des choses de ces dieux. Parce qu'on ne peut pas offrir Dieu quelque chose de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que si on va... Poser un acte pour ces dieux, il faut que ça s'accompagne de, de, de, de, cette, de, cette, de cette considération, de cet euh, amour, effectivement, à l'endroit de celui vers qui on va pour offrir la chose. Parce que Abraham a vraiment aimé Dieu, puisqu'il va. Et, et, et, je crois que c'est l'ange qu'il a dit aussi. Il dit Mais Abraham, je sais que j'ai vu que tu aimes Dieu, que tu, tu n'as même pas, pas pas même pas refusé, effectivement, ton propre fils. C'est-à-dire que cette adoration, elle est profonde, effectivement. C'est cela que Dieu donc quand nous entendons comme la Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom, qu'est-ce que cela veut dire Remarquez très bien aussi, frère, comme nous avons, euh, lisons dans le livre hein, de, de Matthieu, nous, quand nous avons hein, lu, lu cela aussi. Nous remarquons très bien, comme le Seigneur l'a eu à pouvoir de le faire par dans Matthieu, lorsqu'il a eu à pouvoir, Matthieu 16, effectivement, on va faire. Matthieu 24 devait dire cela, mais vous allez comprendre, effectivement. Il, il nous dit ici dans Matthieu 24, regardez bien. Oui, c'est Matthieu, Matthieu voilà, c'est cela, oui. <coughs> Pardon. voilà, il dit, regardez bien, ici, il dit le euh, verset neuf, verset, verset Matthieu, 24, verset 9. Il dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, c'est toujours important, frère et sœurs, lorsque les gens prennent le nom du Seigneur avec désinvolte, en fait. C'est-à-dire que vraiment, ils, ils n'ont pas conscience de cela, les démons sont contents. Oui, parce que, ils se disent qu'effectivement, qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont. Ils n'ont pas conscience de savoir de quelle manière il faut, il va pouvoir utiliser ce nom. C'est important pour nous parce que on ne peut pas, on ne peut pas parler du nom d'une manière n'importe quelle manière du nom du Seigneur. C'est-à-dire que celui qui, qui, qui prononce le nom du Seigneur puisse s'éloigner de l'iniquité. Est-ce que vous comprenez cela C'est-à-dire qu'effectivement, que c'est un nom que l'on prononce, même dans le moment le plus difficile. On nous a toujours dit il est un secours. Son nom puissant. Et c'est vrai, c'est c'est le seul nom qui peut te rapporter de réconfort. Ah oui, oui, oui, oui. Dans le moment le plus difficile, il est vraiment un réconfort, à un secours véritable. Quand il est prononcé avec vraiment crainte, et puis dans la détresse, dans ton moment le plus bas, c'est le seul nom qui va te relever. Il n'y a pas un autre nom. Et ça, c'est 100% vrai. Et le diable le sait, que quand tu utilises ce nom-là, il viendra sur et, et Alors, et, il nous dit, il nous dit ici si aussi, effectivement, et, et, et, il nous dit, regardez très bien, nous avons les il dit, nous dit, nous dit oui, alors, alors, effectivement, plusieurs, plusieurs succomberont, ils s'étailleront, s'étailleront, les uns les autres, ainsi de suite. Pourquoi effectivement c'est parce que, comme il dit, parce que l'iniquité, ce sera accrue, en fait, évidemment. Et c'est pourquoi, en fait, c est, c est, c est, cela se passe ainsi. Parce que il y a un combat, mes frères et sœurs N'oubliez jamais euh, ce la grâce que Dieu nous a accordée et c'est donc pourquoi nous nous rassemblons. Et je vous ai toujours répété ici, frères et sœurs ne regardez jamais le nombre. Vous vous dites, par exemple, que ah, nous sommes petits, il y en a des grands. Non, non, non, non, non, non, non. Dieu n'a jamais choisi le nombre. Et Dieu n'a jamais regardé le nombre. Ce qui compte pour Dieu, c'est seulement ce que vous êtes à ses yeux, la qualité en fait, l'âme qui est devant lui. Pour une seule âme, il peut descendre. faut même pas qu'il y ait nombré beaucoup, une seule âme simplement, il peut descendre. C'est ce que Dieu fait. Mais on le voit, on le voit dans les scènes écritures, effectivement. Ça donne nous apprendre, effectivement, à comprendre cela. Donc, nous comprenons qu'effectivement, qu il nous faut vraiment avoir la considération de ce nom qui nous a été donné. Comme l'apôtre Pierre l'a dit, effectivement, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour laquelle nous puissions être sauvés. Donc vous vous rendez compte effectivement le point de ces noms pour le salut des âmes. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand on, on parle effectivement en rapport avec le Seigneur, il y a beaucoup qui parlent de Jésus. Et c'est vrai ça. Il y a beaucoup qui parlent de Jésus. Et nous l'avons aussi, lui aussi, ensemble, avec vous aussi, dans les scènes d'Écriture. Lorsque euh, les sept fils de Séva sont partis pour pouvoir chasser ces démons, vous comprenez cela Ils ont aussi répété, ils ont aussi dit, au nom de Jésus que prêche Paul, ils ont prononcé les noms. Mais vous savez comment les démons les ont répliqués Il dit, mais Paul, nous connaissons. Parce que Paul, il ne pouvait pas prononcer ce nom comme cela. Il savait effectivement la valeur qu'avait son nom dans sa propre vie à lui. Il savait la puissance qui est venue dans ce nom-là pour son salut. Il pensait qu'il était sauvé, mais il était perdu. Mais ce nom-là, la là, a effectivement que voici le chemin du salut. Il dit, depuis qu'il a reçu ce nom, il sait effectivement où il en est. Donc effectivement, c'est comme cela que... Et puis il dit, mais Jésus nous connaissons. Et, et, et Paul aussi nous connaissons. Cela doit être exactement la même chose pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Tu ne dois jamais regarder les autres ni te comparer aux autres. Toi frère et toi sœur, la seule comparaison que tu dois te comparer, c'est avec la Bible. Tu dois être peu importe même si un frère vient à côté de toi, il te raconte tout un tas de révélations. Mais toi, pose-toi la question, Seigneur. Moi, ici, dans la Bible, je me retrouve aussi. Parce que c'est ça ton problème. C'est ça mon problème. Où est ma place dans les Saintes Écritures Seigneur, est-ce que je suis inclus dedans Je ne peux pas être un étranger. Quand j'ai lu la Bible, je dois réaliser que la Bible parle de moi aussi. Vous savez ce que la Bible dit mais il est ticket, ce Seigneur l'a dit, non Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc il est écrit de moi. C'est pourquoi je suis venu au oh Dieu pour faire. Alors écoutez très bien, mon frère et ma soeur. Dans le rouleau du livre ici, il est aussi écrit de toi. Pourquoi Parce qu'il a dit, son épouse, son épouse, mais tu es l'épouse de Christ. Donc tu dois, si tu l'es, hein, tu dois aussi. Parce que si tu l'es, il est écrit de toi ici. Et s'il est écrit de toi ici, tout ce qui est écrit de toi, tu vas l'accomplir. Est-ce que vous comprenez La Bible dit qu'elle sera irrépréhensible. Alors Satan peut faire tout ce qu'il veut. Il peut venir avec toute la séduction qu'il peut venir. Effectivement, Dieu a dit que l'épouse sera irrépréhensible. Elle le sera. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Elle aura la foi. Parfaite. Pas parce que l'épouse le veut, mais parce qu'elle est censée l'être. Donc c'est la chose que Dieu. C'est pour ça qu'il fait d'elle effectivement l'épouse. C'est la chose que Dieu lui a réellement donnée. C'est ce à quoi mon frère et ma soeur. Ne perdons pas de temps avec des âneries à gauche et à droite avec les gens. Vous perdez votre temps. Oh celui-ci, il a dit ceci, celui-ci, il a fait. Pourquoi perdre votre temps à cause de manger et de boire Vous savez, dans, dans, dans Luc au chapitre 21, nous voulons lire avec vous ici pour que vous puissiez comprendre, en fait que vous n'allez pas laisser Satan toujours jouer avec vous. Vous êtes des princes et des, princes, des fils et des filles. Mais oui. Non, frère, on ne peut pas vous faire tournoyer pour des choses inutiles. Vous devez être un peuple qui sait où il y en est. Dans Luc au chapitre 21, ici, le Seigneur nous le dit, évidemment ici, Luc 21, nous le dit ici, à partir du verset 33. Le verset 32, il dit, <coughs> Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Vous savez, vous, vous devez connaître. Parce que le monde ne sera blessé pas. Mais le Seigneur se révèle à toi. Mon frère, à toi, ma soeur. Si aujourd'hui, tu t'accroches contre vents et marées, en souffrant pour simplement ce nom-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi, mon frère. Et Dieu ne peut pas te laisser comme cela. Alors il dit, donc les ciels et la terre passeront, mais les, mes paroles ne passeront point. Verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. C'est à toi, c'est à moi que les seigneurs s'adressent. Toi, tu es appelé pour une destinée royale. Vous êtes un peuple saint. Oui, un sacerdoce royal. Un peuple choisi par Dieu et mis à part. Frères et sœurs, ne vous fréquentez pas avec des choses inutiles sur la terre. Ne perdez pas votre temps pour des anéries, mon frère et ma sœur. Parce que vous êtes appelé à une destinée royale. Vous vous rendez compte que Dieu vous a choisi. Il a fait ses choix. Mais il est normal, frère, que si Dieu t'a choisi, à ses yeux, tu es tu es précieuse. Et si Dieu t'a choisi, mais aux yeux de Satan, mais alors tu te' tu, tu très la personne à battre. C'est normal qu'il t'a dit que les tribulations, vous les aurez. Il n'a pas dit qu'il vous en a parlé, vous les aurez. Sur et sept mais, mais, ne craignez point, mais je vaincu le monde. On passera par passe cela, effectivement. Parce que les choses qui sont dans le monde, effectivement, quand nous observons cela, effectivement, aussi, ils sont très attrayants. Les diables, effectivement, ils vous, mais nous sommes arrivés à un temps, mon frère et ma soeur, où de plus en plus, on doit se détacher des choses terrestres. Vous connaissez la Romère au chapitre 8, non? Nous revenons dans le chapitre 21. Vous connaissez Romain, chapitre 8, non Et Regardez bien, on voit quand même aller vite là-bas, puis on revient. Romain, au chapitre 8, il est dit ici. Hein. Cela Voilà. Verset 12, il nous dit. D'abord, on peut lire verset 8 jusqu'au verset 12. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, avec E majuscule. Si c'est si la même chose que chez vous, parce que chez moi, c'est avec un E minuscule. Hein. Vous avez un E minuscule hein. Ah, ben chez moi, ici, c'est un minuscule. Qu que Dieu soit béni pour ça. <rit> Sans l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Vous suivez Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite où c'est Vous comprenez cela Maintenant, voici les versets suivants. Il dit donc, Ainsi donc, frères, nous ne sommes point rédevables à quoi donc, c'est-à-dire que nous devons dépasser ce stade-là. Est-ce que vous comprenez les querelles, les disputes, les échanges de ceci, pour ceci, pour ceci, pour la soupe, pour les beignets, pour ceci, pour cela. Mon frère, et moi, non, ce sont des enfantillages. Vous devez être des personnes matures, pas au lait, mais à la nature solide. Pour les hommes, que Dieu te bénisse, ma bien -sœur. et Et c'est vrai cela, frère. Nous devons nous-mêmes nous respecter. Amen, amen. Ne plus entrer dans des discussions inutiles. Tu te respectes et toi, tu continues ton chemin. Parce que tu es une reine, une fille d'Abraham, un fils de Dieu. Et tu sais le pas que tu... Quand tu marches, effectivement, on a du respect. Et nous continuons. Il dit, sinon, il dit non, non. non, non vous, il dit, mais si, dit, pour, pour vivre sur la chair. Si nous, nous, nous, nous sommes pas à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir des actions du corps, vous vivrez. Et puis, vient le verset que nous aimons. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont donc... C'est ce que nous aimons tous. Donc nous comprenons qu'effectivement, que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Nous n'avons plus entrer dans des choses inutiles. Nous voulons simplement tendre à ce qui est, que Dieu vous bénisse. J'ai béni Dieu quand vous avez la parole ainsi qu'il soit. Et c'est cela que nous voulons avoir en nous. Donc nous sommes appelés à pouvoir attendre toujours. Oh, et, ah, pardon. Comme Josué et comme Élisée, n'est-ce pas ah, j'ai laissé, moi je continue mon chemin. Je n'ai pas, je n'ai pas le temps à perdre. Oh, mais, nous, nous savons. Est-ce que c'est tu, c'est tu, c'est tu. Vous savez, vous vous êtes restés assis. Moi, je continue mon chemin. Moi, je vais avancer. Non, non, non, je vais avancer. Dieu m'a accordé la grâce que cet homme ici vienne et jette son manteau sur moi. Il n'a pas fait sur vous. Donc, moi, je sais qui je suis. Est-ce que vous comprenez, frère Les églises qui sont à l'extérieur de ça, mais toi tu sais es, qui tu es. Dieu t'a choisi. Dieu a fait de toi un fils de Dieu une fille de Dieu. C'est honorable, mon frère. Les anges jettent des regards sur vous. Oui, il a dit, l'ange de l'éternel campe autour de ceux. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon bénémoine. C'est cela, frère. C'est le regard que Dieu pose. nous. Nous revenons maintenant dans, dans Luc au chapitre 21. Il nous dit ceci. Alors, donc prenez garde effectivement à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent pas les excès du manger et du boire. Vous entendez cela Et par les soucis de la vie. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Voyez-vous, le diable, il est vraiment malin. C'est i c'est vraiment le là Il est vraiment mauvais, mauvais, mauvais, mauvais, mauvais. Il va toujours nous mettre des problèmes, des conflits, avec, pour qu'on soit toujours troublé à gauche et à droite. Frères et sœurs, c'est son travail de nous distraire. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous, nous avons besoin d'avoir nos pensées tournées vers le Seigneur. Pourquoi Parce que nous devons partir chez nous. C'est important, frère. Vous ah dites, mais on a le temps. On n'a plus le temps. Regardez le monde comment il va. Ils sont en tremblement aujourd'hui. Ils sont en discuter, mais est-ce qu'ils vont utiliser bombe, bombe, bombe ceci, bombe, bombe, bombe. bombe Ils ne posent pas de questions. Mais pendant ce temps, frère, l'Église ne doit pas dormir. C'est parce que l'Église, c'est pas que les bâtiments, c'est toi. Quand tu entends cela, ma sœur et mon frère, qu'est-ce que tu dois faire C'est un appel. C'est pour ça que dans Romains 13, effectivement, il me dit, mais, mais, c'est l'heure et le temps de vous réveiller enfin de votre sommeil. C'est vrai, frère, on ne doit plus se perdre son temps à discuter, à ceci, à cela. Oh, toi, tu, tu, as, tu as pris les biens, tu dois me rendre le mien, mon bon, frère, s'il a pris, laisse partir. C'est vrai, frère et soeur, non, parce que ton Dieu à toi, peu importe d'une certaine manière, il te les rendra, il n'y a pas de problème. C'est vrai, frère, on ne doit pas en des discussion. oh, tu as fait, et ceci, et tu me dis, non, non, non, non, non, tu dois te mettre là-bas, pas de problème, vas-y de l'avant. Moi, je ne veux plus avoir un fardeau sur mon cœur. Je vais être léger. Il n'y a pas de problème. Tu veux prendre ma voiture Prends. Tu veux prendre ma maison Prends. Est-ce que vous comprenez Ne vous battez plus pour des choses inutiles. Bat-toi pour ta victoire. Concentre ta force maintenant pour ta victoire. Oui, Satan va se dit Mais regarde ça. Regarde ta maison. Non, non, non, non. Moi, et ma maison sur l'éternel. Et si les épreuves vient, Dieu soutiendra. Amen. Alors je continue la marche, effectivement. Mais regarde, regarde, mais aussi longtemps tu le regardes comme ça. Mais c'est sûr et certain que tu t'affaiblis. Moi, j'ai mes yeux fixés sur lui. Les combats viendra, oui, c'est sûr, viendront. Mais Seigneur, où es-tu Il est là. Mes yeux sont... Quand je le regarde, effectivement, je prends la force. vous vous souvenez quand même du serpent des reins. Le Seigneur dit à Moïse, mais prends les serpents des reins. Mais il est sur la pêche. Les serpents vont mordre, il va brûler. Il n'a pas dit que je vais le donner les serpents. Non, ils vont continuer à brûler, à à, à, à, à, à mordre effectivement. Mais il dit, mais lève-toi seulement. Donc, lève les serpents des reins sur la pêche. C'est lui qui sera mordu. Qui a seulement les yeux là, tourné vers ces serpents-là. Eh ben il ne pourra pas mourir. Le venin va dire, mais c'est sûr et certain. Mais si toi, tu ne regardes pas vers les serpents des reins. Et qu'on t'a mordu, tu vas mourir. Ah, ah il dit, mais on t'a dit là. Satan fera tout dans ta marche à toi. Mon frère, n'oublie jamais cela. Satan va tout faire. Il te laissera jamais tranquille. Non. Il fera tout. Même secouer chez toi, même dans son dans ton travail, dans tout ce que tu fais, il va toucher. Tes enfants, tout ça, il va toucher. Ah oui. Parce que n'oubliez jamais l'exemple que nous a été donné de Job. Dans tout, on a touché à ton de job. Parce que pour que tu puisses comprendre, effectivement, que Satan, il sait ce qu'il doit faire pour pouvoir décourager une personne. Quand il proclames la foi que je t'aime de tout mon cœur, Seigneur, à toi, l'amour, la vie de Dieu, donc pour toi, s'il faut mourir, je l'accepte. Le diable l'entend. Il dit que si cet homme et cette femme est déterminés comme ça, moi, c'est terminé. Ah oui, bien sûr! vous n'avez jamais remarqué frère quand on parle de Martin de Fox c'est quoi c'était avant-hier je pensais j'étais vous savez il y a des choses j'ai regardé j'ai dit Jésus Christ mon roi c'était des hommes comme moi qui pouvaient accepter qu'on prenne leur propre enfant qu'on les scie qu'on puisse les battre même avec des gros marteaux vous ne pouvez pas liser les les, ce qui s'est passé les battre avec des marteaux ces hommes et ces femmes, effectivement, ont dit, mais ils ont regardé et dit, moi abandonner la foi, jamais. Même si mon fils là, même si mon enfant ici, il est en d'être là qu'on n'a pas si même si Dieu n'a pas mis la main pour que les marteau ne tombe pas sur lui, que le marteau tombe sur lui, je suis d'accord. Frères et sœurs, on les prenait, ce n'est pas une histoire, c'est connu dans le monde. On les mettait sur le bûcher, là, on les attachait comme ça, on mettait le feu en dessous. Non, vous n'avez peut-être pas, peut pas lu effectivement cela, mais il faut que vous savez, c'était qui dans l'histoire Des chrétiens, parce qu'ils étaient des chrétiens, des croyants, qui croyaient réellement à la parole de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, de tout leur cœur. Mais on les brûlait dans les stades, effectivement, à Rome. C'est connu, C'est pas une histoire, c'est une réalité. Bien sûr que cela. Mais ces hommes et ces femmes, comme toi et moi, on pouvait les brûler, effectivement, vous savez ce qu'ils faisaient mais il ne faisait que chanter, glorifier Dieu et louer Dieu, c'est vrai ma soeur, c'est très important parce que ce que nous entendons l'épreuve va arriver aussi chez toi à la maison qu'est-ce que tu vas faire c'est Dieu que tu chantes aujourd'hui quand l'épreuve viendra il, viendra il viendra un Dieu que tu dis, il n'a rien fait il ne fait rien, mais pourtant il le fait souviens-toi quand même d'où tu as été tiré ce qu'il a fait quand même il ne fait jamais chose à moitié mais c'est normal qu'on passe par les épreuves L'épreuve forme le caractère. Et aussi, <rire> il faut toujours comprendre une chose. J'aime ce Dieu de tout mon cœur, peu importe ce qui peut m'arriver dans ma vie. Mais regardez une chose, frère. Non, parce que je sais cela. Parce que vous, il est un fait de certain que quand les épreuves commencent à arriver, effectivement, on voit la couleur qui sort. Vous ne voyez plus. Mais c'est vrai. Et comment vous lui que nous voulons aller au ciel Frère, au ciel, ce n'est pas que tout le monde va entrer. Non, il faut prouver que tu es digne. Jésus-Christ n'est pas venu comme ça, qu'il est, il est monté, il est rentré. Non. Il a été haï, il a été flagellé, il a souffert. Oui, tous les démons l'enfer. Ce n'est pas pour rien que là, les, quand on a posé la question, mais et, qui est dit Personne ne s'est trouvé. Mais il fallait vraiment quelqu'un qui est passé par le feu. Et c'est sûr et certain. Il a souffert. Il a combattu jusqu'au bout. Il a même eu de sang Vous le savez, effectivement. C'est pour ça qu'on dit que quand on l'a trouvé. Voici. Et quand on a même dit que voici donc les lions, la tribu des Judas qui a vaincu parce que personne ne pouvait y arriver. Vous savez non? Vous connaissez les? Vous avez, vous avez vu le, comme, comment il était? Quand il est sorti, ce n'était pas les lions, c'était un agneau ensanglanté. Vous avez lu ça quand même non? Vous l'avez pas lu? Bon, je vois un silence. C'est pour ça qu'il faut que vous lisez la Bible. Hein? Ça c'est cette écriture. Je les cite tout le temps ici, je crois, chaque fois dans les rayons. Vous n'avez jamais lu ça Regardez bien, Apocalypse, chapitre 5, regardez très bien. Voilà. Regardez bien, Apocalypse, chapitre 5, verset 1, il dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était donc assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sourds. » Vous vous souvenez je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le seau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Vous vous souvenez Et l'un des veillards me dit, Ne pleure point, voici les lions de la tribu de Judas. Le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu de Veillard, un agneau qui était là, comment Vous entendez Bien sûr. Que là, ce qu'il a dit que quand on dit immolé, qu il c'est qu'il était déjà entaillé. C'est pour ça qu'il est monté avec son propre sang. ah Oui, c'est-à-dire qu'il a eu à pouvoir souffrir et il a vaincu. Mais toi aussi. Nous lui disons, non, si nous souffrons avec lui, c'est vrai ou pas? Vous pouvez chanter ça. Avec lui dans les cieux, si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Ce qui chante là, c'est écrit. Alors toi, tu ne veux pas souffrir. Tu veux quoi Quand tu mets sur les portails de dents, des roses avec ça, que tu montes au ciel. Lui, il est monté. D'abord, il a souffert avant de monter. Un chrétien qui n'accepte pas la souffrance, ce n'est pas un chrétien Ah ben oui, c'est la religion du monde en fait. Parce que si tu es... Et d'abord, il faut comprendre effectivement ce qu'il en est, c'est qu'il a dit, je bâtirai mon église. Donc, son église à lui, doit passer par cette... Les épreuves, effectivement, les portes de ce jour de mort ne disent pas que, oui, les frères Radier vont passer par la tribulation, vous savez vous-même. Mais vous savez que, nous, en tant qu'individus faisant partie du corps de Christ, on doit passer par des épreuves. Ah, ben oui, bien sûr que oui. oui c'est écrit cela. Et puis, c'est par les épreuves aussi qu'il y a la sélection. Hein. Oui, mais Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi certaines choses vous arrivent quand même dans votre... Vous n'avez pas volé, vous n'avez pas créé des problèmes aux gens, mais des situations difficiles vous arrivent. Bien sûr que les saintes écritures, la parole de Dieu, vous ne réalisez pas pour vous qui aimez les Seigneurs, s'accomplissent dans votre vie sans que vous vous rendez compte. C'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir dire, effectivement, frère, ma soeur, mon frère et ma soeur, vous dites, nous aimons Dieu, mais quand le prêtre viendra... Il y a l'amnésie qui entre. La chair. C'est pour ça que la chair, les émissions du corps, effectivement, ça commence à pouvoir se. Oui, frère et sœurs, quand que ce soit l'épreuve, même si on nous amène. Vous savez qu ce qu'on qu nous dit dans les scènes de... dans Romains chapitre 8, vous savez. Vous savez. Romains chapitre, vous allez le relire. Hein? Romains 8, regardez très bien ce que Romains 8 nous dit. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions savoir où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce que nous sommes, effectivement, aussi. Oui, Romain, chapitre 8, regardez très bien, il nous dit. Voilà, c'est Voilà. Voilà. Voilà. Il dit ceci, verset 34. Romains 8, verset 34, il dit. Oh, Romain 8, verset euh, 33 d'abord. Bon, vous permettez, j'avais vais quand même rédiger le début. Vous savez, je vais quand même lire. Début, hein lire, quand même lire hein Nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment, de ceux qui sont appelés selon son... Vous entendez cela Appelés selon son dessein, dans son plan. Vous comprenez cela Alors il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi à être qui Semblable à l'image de son Fils, dont toi tu ne peux pas manquer. Non, que Dieu te bénisse, que te bénisse aussi, mon béni. C'est-à-dire que toi, que Dieu a choisi, mis à part, tu seras comme Christ. C'est écrit, ça. L'Écriture ne peut pas faillir, ça doit s'accomplir. Maintenant, regardez très bien. Alors, si tu dois être comme lui, alors ce qui veut dire que, puisqu'il a été taillé lui-même aussi, de la même manière qu'il a eu à pouvoir souffrir et passer par là, vous devez passer aussi. Mais la grâce que Dieu nous a accordée de passer, non, il est bon. Hein? Vous entendez bien Jésus-Christ, notre Seigneur, il est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Et, et, tu chantais tout à l'heure comment Il est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. « Il est bon pour moi. J'étais perdu. Alléluia. Jésus m'a sauvé. » Mon frère, Alléluia. mon soeur, même dans les moments difficiles, Dieu est bon. Alléluia. Parce qu'il regardait très bien, il est bon, il a vaincu. Même quand tu passes par l'épreuve le plus difficile... Il a déjà donné la victoire puisqu'il a vaincu pour toi. Il dit que pour toi, c'est comme... Non, que Dieu soit béni. Un élu, mon frère, ne va pas échouer. Ça peut être dur n'importe comment. Il t'a équipé de quelque chose qui va te donner la force de tenir pour repousser l'adversaire. Frère et soeur, ton Seigneur Jésus à toi, il n'a pas été mis bas. Il dit qu'il a vaincu Satan. Donc, s'il est en toi, Satan peut frapper. Amen. Il va trouver Jésus en toi, mon frère. <rétis en vían> C'est pour ça que, écoutez bien ce que cet homme de Dieu continue à pouvoir dire. Il dit, il dit, fait que son fils est le premier-né entre plusieurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, ils ont aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, ils a aussi... Donc, c'est-à-dire que, si le Seigneur t'a justifié cette le chemin ouvert. Maintenant, écoutez bien. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Parce que Satan est là, non Pour t'accuser, Satan est là pour te mettre sous pression. Il dit, d'abord, il dit, mais ceux qu'il a prédestinés, ils ont aussi appelés. Donc, prédestinés, ça décrit pas mal. Il dit, mais ceux qu'il a appelés, ils a aussi justifiés. Vous me suivez bien Et ceux qu'il a justifiés, ils a aussi glorifiés. N'est-ce pas vrai que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous Que Dieu te bénisse. Maintenant, regardez très bien, parce que Dieu t'a justifié. Maintenant, écoutez très bien, il dit Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui 33. Qui accusera les élus de dieux parce que Dieu t'a justifié, il t'a même sanctifié, il t'a aussi glorifié, parce qu'il a déjà fait, tu y seras dedans. Alors Satan va t'accuser sous quel ferme Mais c'est un accusateur. Il les fera toujours. Mais Dieu a déjà fait ce qu'il devait faire pour toi. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous devons aimer le Seigneur Jésus de tout notre cœur, le glorifier, l'adorer, parce que ce qu'il a fait pour toi et moi, nous n'avons pas encore apprécié la valeur. Oui, et c'est sûr et certain mon frère Mais oui, parce que dans tout le combat que tu as C'est vrai, à ce moment nous sommes là à Tristan Mais dans tout le combat que tu as, que tu passeras Mon frère, ma soeur, la victoire est assurée Amen. La victoire est assurée Pas pour ce que toi tu es, pas parce que tu as fait des efforts parce que... non, non, non, non, non, non, non Parce que lui, il a fait cela et il t'a choisi Maintenant il t'a accordé la grâce est-ce que vous avez saisi Est-ce que vous comprenez Frère, c'est pour ça qu'Abraham ne s'est pas affaibli. Abraham avait compris que moi, ici, Abraham, alléluia, je ne peux pas mourir. Peu importe ce que je peux avoir de douleur dans mon corps, mais aussi longtemps que Isaac n'est pas sorti, je ne mourrai point. Oui, mais je ne sais pas si vous comprenez ces choses, ma soeur. Aussi longtemps qu'Isaac n'était pas sorti, il pouvait même vivre 200 ans. Aussi longtemps qu'Isaac n'était pas sorti, la maladie faire frapper. On pourrait l'amener dans les ambulances. On l'amène dans les urgences. Il ne sait plus respirer. On met les tuyaux et les pommes. Abraham n'allait pas mourir. On les tient comme ça. Il ne tient pas debout. Abraham n'allait pas mourir. Pourquoi Parce qu'il y a une promesse. Il faut qu'Isaac sorte. C'est pour ça qu'il ne considère pas que son corps était usé. Malgré qu'il était usé et que Sarah était vieille. Pas de problème mettez toi la vieille ici. Tu vas avoir un bébé. C'est ça mon frère. Vous savez ce qu'il dit dans ma parole Il y a une, plus, une, une, une, une, une pleine conviction. Que c'est lui qui promet là. Il ne peut pas faillir. Lisez bien le saint écritures. On nous montre les caractères des fils de Dieu. Des élus de Dieu. Comment ils réagissent. Même dans les épreuves. Parce qu'il se souvient. Non, Dieu avait dit, même dans la guépoque avec son fils, ça j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, c'est extraordinaire. Même avec son fils, il savait. Cet homme nous a prouvé qu'il croyait en Dieu et qu'il avait confiance que rien ne pas arrivé à Isaac. Même s'il est tué, Isaac allait ressusciter et qu'il descendrait avec Isaac dans la montagne. Quelle révélation, quelle foi. C'est ça un élu, mon frère. La pression peut venir. Alors, nous continuons. Qui accusera les élus de Dieu Eh bien, c'est Dieu qui. Est-ce que vous avez compris ah. L'important, c'est que la Bible dit nous sommes justifiés par la foi en qui Ça, c'est ce qu'il faut faire. Je l'ai. Je sais que Dieu m'a accordé. La justification. Satan peut se lever pour me pointer du doigt. Bon, ça ne veut pas dire que bon, ben, demain je me lève maintenant, je vais à, tous les, à la, la rue d'Ascotte et je fais ce que j'ai envie de pouvoir appeler Dieu m'a justifié. Est-ce que vous comprenez oui. Non, monsieur, tu te tiens. Ça peut arriver à tout le monde, pour chutation, on peut chuter. Mais Dieu sait que ça t'est arrivé, mais ce n'est pas la chose que tu voulais. Est-ce que vous comprenez oui. Parce que est qu nous devons comprendre, connaître Dieu, effectivement, de tout notre cœur. Non, effectivement, à ce moment-là, Satan va dire, Ah, il a fait, il a fait. Alors à ce moment-là, on nous dit une chose qui est très importante. Lui, il est un avocat pour nous. Et il intercède. Alors, écoutez, frère. Avoir un avocat comme lui. Il est le seul que Dieu a agréé dans tout ce que... Parce que quand on a cherché quelqu'un, on n'a trouvé personne. Mais cette personne-là que Dieu a eu à pouvoir aimer autant, vous connaissez bien jean cette et cette personne-là, cet être-là, il devient ton avocat à toi. Donc, chaque chose qu'il dira à Dieu... Vous entendez Donc, Satan vient, il t'accuse bien avec une liste pleine hein, de ce que tu as fait. Mais l'avocat-là, il sort. Donc, l'effet que Dieu le voit, son cœur est déjà oui. Est-ce que vous comprenez Donc, tu es un avocat comme ça, glorifie Dieu. D'avoir trouvé un bon avocat, et quand il va devant les juge, il dit, oh, c'est déjà accompli. Est-ce que vous comprenez C'est important, mon frère. Comprenez tous ces rôles que les Seigneurs jouent pour toi et pour moi. Pour t'assurer à toi la certitude que tu vas aller au ciel. C'est pour ça, ne laisse pas ce Jésus en cours de route. Amen. Mon frère et ma soeur, qu'il n'y ait une situation tellement. Il n'y a pas un problème sur la terre qui soit si grand, si important, plus grand, que ce Jésus ne peut résoudre. Amen. Mariage, est-ce vraiment la chose la plus importante pour toi dans ta propre vie Enfant, est-ce vraiment... en pensant cela, je pense à ma bien-aimée sœur. Tiffany. Vous vous souvenez ici que notre soeur Tiffany devait partir au Congo à ce moment-là, puis raté, et puis paf. Et puis il fait elle est partie au Congo. Elle disait, je vais partir pour faire ce que je devais faire là-bas, effectivement. Et quand elle est arrivée là-bas, vous vous souvenez Qu'est-ce qui s'est passé Elle a rencontré une dame. Et cette dame était une catholique, je pense, ma soeur. Ah bah cette dame. Et cette dame vient vers la soeur. Ben ah, parce que vous savez, quand on est un enfant de Dieu, on est toujours très attiré. Il y a des gens qui s'attirent, ils ils, ils vous voient effectivement. Et puis quand ils vous voient, ils, ils voient que vous êtes vraiment un enfant de Dieu, ils sentent le cœur poussé à parler. C'est comme ça que la dame est venue la voir pour lui dire, voilà, moi j'ai un problème, ça fait des années, je suis marié avec mon mari. On a tout fait, ça ne marche pas. Pas de bébé, on fait, on a parti, on a, il y a pas de bébé, et parce que vous voyez, même la belle famille, il faut que je puisse avoir un bébé. Et il a fait tout, il n'y a rien de bébé qui vient. C'est comme ça qu'elle a parlé avec sa soeur. Et puis, il dit, mais qu'est-ce que vous me conseillez La soeur dit, mais moi, je te conseille, je sais que nous avons un Dieu qui donne des bébés, est-ce que nous, dans ton prix Alors, je vais demander à mon pasteur, vous pouvez entrer en contact avec lui, qu'il prie pour toi. Et quand il aura prié pour toi, je suis sûr que tu auras un bébé. C'est ce que notre soeur a fait. Et puis là-bas, il m'a appelé. Il dit, voilà, j'ai rencontré cette dame ici, effectivement aussi. Elle est vraiment gentille, vraiment avec un bon cœur, effectivement. Mais elle fait tout pour avoir un bébé, pas de bébé. Effectivement aussi, ça pose un problème. Et j'ai dit, bon, parce que là, moi, je parle avec la dame. Je conseille de poser la question. Je lui ai parlé. Vous vous souvenez je Vous vous en dites Vous Bon, bon. Est-ce que tu as Seigneur Oui, j'ai accès à mon cœur, effectivement. C'est pas de bon il est capable de pouvoir te donner du bébé. Et puis, au téléphone, je priais pour elle aussi, effectivement aussi. Puis là, il va pouvoir appeler encore. Puis nous avons prié tous ensemble ici. Peut-être que vous avez oublié, mais oui. Et alors, merci. Et voilà que... Qu'est-ce qui s'est passé Dimanche passé. C'est dimanche qui vient de se ici. Alors, je vois un grand éléphine qui m'appelle au téléphone. J'étais là. Alors, il me dit, mais est-ce que je peux te voir Il y a une urgence. Je dis, mais... Qu'est-ce qu'il y a Parce que j'étais tellement faible. J'ai euh, dit, oui, mais parce qu'il euh, y a une dame qui est venue, et, et qui s'appelle Nadine. Est-ce que vous vous souvenez Nadine J'ai dit, Nadine Eh oui, mais celle dont vous avez, qui n'accouchait pas, celle dont vous avez parlé et prié euh, à, à quand elle était à Goma, lorsque maman était partie. J'ai dit, mais viens avec, elle vient ici. Et je vois qui Elle rentre, c'est non Et puis je vois ma bien-aimée soeur qui rentre. Et quand elle rentre dans mon bureau, je suis content. Elle sourit, elle commence à danser, elle-même commence à danser, j'ai dit, gloire à Dieu. Quand elle danse, ça veut dire qu'il y a bonne nouvelle. La radio. Et puis il dit, édition spéciale. Alors quand elle a dit ça, j'ai dit, et ça c'est terminé. Qu'est-ce qu'il s'était dit, édition spéciale Il me dit, tu te souviens, la dame Nadine là. Il dit, oui, il est ici. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a Oui, mais oui, oui, oui mais qu'est-ce qu'il y a Il dit, mais en fait, comme elle est venue là, c'est pour aussi, Dieu a permis qu'elle vienne pour un témoignage. Qu'elle, elle est en train de un bébé. <rires> ah oui, frère on, on a l'impression que Dieu n'entend pas. Non, non, non, non, non, non, non. Dieu entend. Amen. Les sons lui les temps Quand on a prié, les sons lui les temps. Amen. Il sait à quel moment il est fait. Amen. Mais elle ne savait pas, elle a fait son travail. Amen. Dieu l'a pris pour que cette femme-là soit sauvée. C'est vrai. Alors, c'est pour dire que, est-ce qu'il y a-t-il une chose qui soit difficile à l'éternel Serait-ce le travail pour lequel je, je n'ai pas trouvé de travail. Maintenant, je suis fatigué, j'ai prié ces dieux, ça devient dur, et je n'arrive même pas à payer la maison, je n'ai pas de travail, comment je vais avancer Alors j'ai prié ces dieux, l'entourage, je vois qu'ils ne font rien, je vais chercher chez les catholiques. Vous pouvez hein? je, je vois sur internet et tout ça, il y en a des faiseurs de miracles et tout ça, je vais chercher pour téléphoner parce que lui, il va faire... Et c'est ça Vous avez oui, bien sûr, allez-y, pas de problème. Mais moi, je resterai avec ces Jésus de la Bible, même si ça prend dix ans. Même si ça prend 30 ans. Je suis sûr et certain Amen. Il va répondre. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que mes prédécesseurs n'ont jamais changé de Dieu. Dans la fournaise ardente, mon frère et soeur, les autres ont prié les genoux. Ah non, nous on, va, on va prier les bels et tout ça. Et ils ont dit non, non, non, non, non, non, non. Sachez au roi que notre Dieu a la capacité, même si, nous ne nous, nous, nous, nous agirons jamais pour avoir les, les, les richesses de matériel, effectivement, jamais. Mon frère et ma soeur, il faut savoir les choix que vous avez faits dans votre vie. Vous n'avez pas choisi n'importe quoi, n'importe qui. C'est Dieu qui s'est donné ce, ce choix de pouvoir vous choisir. Et quand Dieu vous choisit, ça pèse lourd. C'est sûr et certain que Dieu vous choisisse. Mais, mais les démons sont, sont dans la colère parce qu'ils connaissent quand Dieu choisit, c'est le bonheur pour la personne. Ils ne l'auront jamais. Dis, ils ne vont pas te laisser tranquille. Ils vont te traquer. Bien sûr, dans tous les domaines. C'est pour ça qu'il nous dit ici, dans Matthieu, chapitre 21, je vais vous laisser un peu, on termine avec Romain il dit, verset 34, prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger. Les diables vont vous donner. Nous sommes dans un siècle. Ouf, tout ce que vous voulez. Vous savez, à l'époque, par exemple, si, <rire> à l'époque, il y avait des fruits des saisons. Quand on est à cette période ici, vous n'avez pas ces tel fruits, tel fruit. Quand on arrive en hiver, vous avez tel fruit, vous n'avez pas tel Mais aujourd'hui, vous voulez manger des mangues, même en hiver. L'INSAFU. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout ce que vous voulez manger. Vous avez vu ça, on n'est pas dit. Et puis, même pas même pas vous déplacer. Coloroid ou Deleuze. Mettez dans mon paquet, ça, ça, ça, ça, ça. Venez à la maison avec. Colis express. Qu'est-ce que vous voulez manger Tout ce que vous voulez. Même les sangliers. Même les cymbiques tout ce que vous voulez, même si vous avez si une viande que vous voulez manger au Pérou, ça viendra. Ça veut dire que le diable vous met tout. Et vous savez ce que j'ai appris Enfin bref, c'est entre parenthèses. Vous comprenez J'ai dit, Seigneur, aide-nous. Et les gens ne comprennent pas. J'ai dit, Dieu notre Seigneur a toujours raison. Vous savez On dit que le corps de l'homme ici, est tellement rempli des antibiotiques que quand on vous donne des antibiotiques, le corps, les microbes qui sont là-dedans, ils sont déjà immunisés. Et pourquoi nous sommes tant pleins des antibiotiques Mais parce que les antibiotiques que vous allez acheter en pharmacie, on en donne un triple dose à toutes les bêtes que vous mangez. Eh bien oui, donc toutes les viandes que vous avez sur le marché, donc quand vous le mangez, et vous êtes plein de médicaments... Parce qu'il y en a ceux qui mangent, j'avais entendu comme des cataflammes il y a un médicament, vous trouvez des tout effectivement dans le corps, dans tous les bêtes que vous avez ici, on les injecte tout ça. Donc quand vous, vous mangez tout ça aussi, quand nous, nous mangeons, donc nous avons encore les excès de médicaments dans notre corps. C'est pour ça que quand tu as un peu une petite maladie comme ça, ça tu prenais ça à l'époque, ça marchait, maintenant ça ne marche plus. Il faut qu'on te dose beaucoup plus encore, beaucoup plus encore. Maintenant, il y a des, il y a des microbes, effectivement, qui. qui Tous les antibiotiques qu'on donne, ça résiste. Ça il faut trouver encore des antibiotiques beaucoup plus supérieurs. Alors, j'ai dit, Seigneur Jésus, donc nous mangeons la mort nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai dit, mais tu as raison. C'est pour ça que tu nous dis, ah non, qu'il faut toujours prier. Amen. Il y en a de ceux qui sont là, qui, quand ils se trouvent ça en hamburger, ah, bouf, Frère, ma soeur, tout ce que tu vois, vous savez, vous savez, vous savez ce que, que, que j'ai aussi appris Que dans tous les boissons que vous aimez là, là, là, que, que vous buvez sans prier là, on met ce qu'on appelle désinfectant des peintures. Oui, monsieur. J'ai vu, j'ai entendu. Il a même ouvert la boîte. Il dit, j'ai dit ça pour que je Dans l'eau dans le boisson là que vous avez là. Si vous savez ce que vous buvez. Et si les gens comprenaient ah super coca, ah super subfrontal, hein, vous ne vous rendez pas compte comment vous vous tuez avec toutes ces saletés. Mais c'est vrai, ce sont des saletés. Alors, si vous savez ce sont des saletés, alors ne perdez pas votre argent à acheter ces choses-là. Il oh, y en a de ceux-là parce qu'ils ont le coca, j'ai entendu qu'il y avait un coca. Mais c'est pas moi, parce qu'ils l'ont dit lui-même. On avait mis un peu. Vous, vous, je vais pas me souloigner, je vais revenir à l'écriture. C'est hein, plus simplement ta parenthèse. Dans le coca, quand vos enfants. Maman, coca, t'as aussi. Eh bien, tu es en train faire un drogué. Petit drogué. Eh bien, oui, parce que c'est là aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, s'ils ne boivent pas le coca, ils ne sentent pas bien. Mais c'est parce qu'il y a une petite dose de cocaïne dedans. dedans, dedans et tu deviens toi-même, hein. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va très bien. Mais il en a bu une bouteille de coca dosée. Enfin bon, c'est pour ça que ne vous précipitez pas à manger n'importe quoi avant. D'abord, pour boire de l'eau. Parce qu'on nous a dit que dans l'eau que vous avez dans le robinet, là aussi, je ne vais pas vous dire beaucoup de choses, vous ne pas. ni même pas manger. Mais c'est vrai! Que ça soit l'eau, pas l'eau. Non, non, non, d'abord, Seigneur, mon Dieu sanctifie tout ce que je veux manger, l'eau que je bois là-bas, que tous ces microbes-là qui tuent là, ça sort. C'est pour ça que vous êtes malade. Pourquoi Parce que vous buvez des choses qui sont dans l'eau. Vous voyez combien Dieu nous aime. Amen. Et ah bon, continue. Luc 21, puis nous entrons dans Romains 8, et puis on va prier. Il dit mm -hmm -hmm. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apprennent par les excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie, il va vous en mettre beaucoup. Hein? Oui. <rire> il y en a de ceux qui, ça nous arrive, c'est que tu dors un tout petit peu, le téléphone, Congo, oh, le cousin là-bas, il est malade. <rire> tu termines avec un cousin, oh l'oncle là-bas, oh ceci. Donc, c'est-à-dire que toi tu vis ici, que tu, et, et c'est comme ça qu'on vous pousse à... à oui, c'est cela effectivement, oui. C'est-à-dire que vous êtes là comme étant simplement pour vivre pour ceux qui sont là-bas. Que Dieu nous aide. Il faut une délivrance. Ils ont besoin de la prière. Bien sûr, de la délivrance, ces gens-là, bien sûr. Il y a parfois des faux malades. Hein? Ah, cousin, et, et je dois aller à l'hôpital pour extraire, extraire quoi. Oh, on a dit quelque chose. Tu donnes l'argent comme ça. Oh, On m'a dit que j'étais guéri parce qu'on n'a pas. Qu'est-ce qui se passe encore Oh non, c'est que le médecin, un autre médecin a observé. Il a dit que Mais il a déjà reçu l'argent. Et pendant que c'est dans la toile, les nuits, Seigneur, je vais trouver 50 dollars aussi, Je vais trouver 50 euros aussi. Tu transpires, au lieu d'avoir les sommeils pour voir, dormir et à tellement pour prier Dieu, pour ta foi, Donc tu commences à pouvoir te tourmenter, à qui est-ce que je vais trouver 50 dollars C'est le souci de la vie. Les diables les utilisent aussi. Oui. Mais bien sûr. Oui, hein. il, il, sait, il sait toucher les codes sensibles. Hein. Ah, ton grand-père ah ton oncle, ah ta maman, et ton cousin, hey, hey, hey. et on a dit oh ben, Tant, dit, ah c'est vrai que je dois prendre ce mais tu n'as pas de moyens. Tu vas commencer à dire, ah frère Christian, ne peux-tu avoir pas 50 dollars Mais si 50 dollars, c'est pour t'aider toi. Toi, ma soeur, quand tu as besoin. Ah, c'est pourquoi Ah, j'ai quelque chose à faire. C'est quoi C'est parce que tu t'es tourmenté pour la personne qui est là-bas. Et quand tu lui envoies 50 dollars, tu sais ce qu'il va faire Il va acheter des chaussures qui n'ont aucun mot. Mais bien sûr, tu vas les trouver. Tu nous regardes à la télé, à la photo. Hé hey! Toi, tu t'habilles comme ça. Hé hey! Moi, je ne dors pas la nuit. Pensant que tu vas la pour aller acheter de grosses choses là. Vous dites Mais oui, mon frère et ma soeur. Vous souffrez pour rien. Tu as besoin de 50 pour toi. Moi, je vais bien te donner toi pour manger. Alors quand j'ai un extra pour lui, oui. Et c'est la vérité. Ah oh frère, mais dis, le Seigneur a dit ne vous, ne vous dépouillez pas. Ben si nous n'avons pas, eh ben on n'a pas. Eh ben vous avez quoi Oh j'ai un problème, je ne vais pas manger. Ok, moi Dieu, mon Dieu à moi, la prière. Je vais prier pour toi. Mets les téléphones aux oreilles. Il ne va plus t'appeler une deuxième fois. Hein. Ah oui. Si tu es toujours au j'envoie, Dis non, non, non, non. Maintenant je vais imposer les mains. Dis-moi, tu as comme problème quoi, Dieu va que ce vais Tu crois en Dieu Oui, je crois au Seigneur. Allez, bien, maintenant on va prier. Deuxième fois, on va prier. Troisième fois, on va prier. Quatrième fois, bon, celui-là, non, il ne faut pas l'appeler. Normal. Bon, on revient ici. On termine. Car il viendra, vous a un temps d'ici, bien attends. Et par les décès, ces jours viennent. Jours, jours, il dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez quand En fait, que vous ayez la faute d'échapper. Et c'est ça que Dieu nous veut, en fait. Que tu pries pour ton âme, que tu pries pour les autres. Pas te la casser, Non, non, d'abord, prie. La prière est d'une grande efficacité. Elle résout beaucoup de problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux, ce soir encore, nous voulons te dire merci. « Merci pour ta bonté, merci pour ton soutien, ton secours. Nous étions affaiblis, tu nous as ramenés fort, mon sauveur. Merci encore pour ta bonté à notre endroit, la grâce que nous avons à ta voix, Seigneur, bénémoine père Saint-Dieu, de pouvoir te servir. Ce peuple est à toi, mon bénémoine, de père Saint-Dieu. Il a toujours besoin de toi, mon bénémoine, de père Saint-Dieu. Il n'a point d'autre Dieu vers qui il peut se tourner encore aujourd'hui. » Nous te remercions de tout notre cœur, mon roi. Oh Dieu, nous serons toujours à genoux, attendant que tu agisses quand tu le veux, mon béni, père Et en ton temps, toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, personne ne peut te forcer, personne ne peut te donner des de Père dieu Parce que tu as la capacité de faire tout ce que tu veux. C'est pour ça que nous te supplions encore aujourd'hui. Nous implorons ta grâce, mon roi. Soutiens-nous. Viens-nous en aide, mon bénévole Père Saint-Dieu, Secours chacun de nous. Garde mon frère, garde ma soeur, que ton peuple soit relevé, que ton peuple soit fortifié. Puisse réellement te servir toi, t'adorer, toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Nous t'avons, c'est vraiment suffisant, mon bénévole Père Saint-Dieu. Mon âme te loue, mon âme te glorifie encore, Père Saint, d'être notre Dieu. Relève mon frère, élève ma soeur, mon bénévole Père Saint-Dieu. Qui passe par l'épreuve, qui passe par la maladie, qui passe par le soutien, pas par le problème, Père Saint Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, à cause de la grâce à mon frère, à ma soeur, mon roi, savoir que tu es réellement notre solution et que Père Saint-Dieu, l'épreuve passera, mon bénévole Père Saint-Dieu. Les soucis passeront, mon bénévole Père Saint-Dieu. Les difficultés passeront, mon mes Pères Saint-Dieu, parce que nous t'avons, toi notre Seigneur. C'est pourquoi nous voulons revenir à toi, toujours à genoux, mon béni Père dieu Merci de pouvoir nous aider à nos genoux, mon Merci de revenir à toi, mon par les prières, par les jeunes, mon roi. Nous avons besoin de ton secours et ton soutien, mon roi, parce que tu donnes la victoire dans tous les domaines de notre vie, mon Père dieu A toi la gloire, à toi l'honneur. La puissance et la victoire, nous t'aimons de tout notre cœur. Merci d'être là, merci d'être vivant, mon sauveur. Merci vraiment que tu sois la personne, Dieu. La joie que nous avons de voir savoir que même dans nos difficultés, tu es toujours présent, Père. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Ne rien, je t'aime. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La vie, la avec mon sauveur non jamais